Maman, j'ai mal au vent depuis deux jours Ça c'est à cause du téléphone Même quand j'aurai une gastro elle dira Ça c'est à cause du téléphone Sa tête en dirait des brochettes de Saint-Denis Ça c'est à cause du téléphone